Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Passant Transport. Aujourd'hui, je découvre le musée du train miniature de Châtillon-sur-Chalaronne. Châtillon-sur-Chalaronne c'est une dans le département de l'Ain, situé à 50 km de Lyon et à 24 km de Bourg-en-Bresse. En arrivant dans le musée, nous trouvons une maquette inspirée de la vallée du Rhône. Puis le se dirige vers la ville de Lyon, où nous trouvons la magnifique gare de lyon Brotteaux, qui a été remplacée par la gare actuelle de Lyon-Pardieu. Plus de 1000 heures de travail ont été nécessaires pour la reproduire. La construction du réseau a été débutée dans les années 80 par Patrick Kroll. Il a fallu plus de 30 ans de travail pour réaliser la maquette en HO sur le 1,87e. Aujourd'hui, le réseau fait plus de 1 km de rail, 30 rames de train, soit l'équivalent de 400 wagons et 15 000 personnages. Sur la maquette, nous pouvons constater qu'un bon nuit a été ajouté ainsi que la circulation routière. Ces deux systèmes donnent un vrai réalisme à la maquette. Vers la fin de la maquette, nous pouvons observer un village typiquement provençal. Et nous arrivons à la fin de la maquette, dans de beaux paysages provençaux. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne, c'est important. A me rejoindre aussi sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous êtes intéressé par le Modélis Ferroviaire, n'hésitez pas à suivre la chaîne Aiguillage Modélis, présenté par Thierry Pupier cas, merci au musée du train miniature de châtillon à la de m'avoir accueilli. Le site du musée s'affiche en bas de l'écran et je vous invite à y passer au musée. C'est aussi grâce à eux que j'ai eu mes deux rats miniatures en HO. Je les présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.